Salut les trogueurs, salut les trogueuses. Alors là, on est sur le trog de Scott Pilgrim contre le monde, le jeu. Donc c'est un beat 'emo' adapté du film euh, qu'on voit à Ubisoft. Euh... Ouais. Merde, je vais me défoncer. Je exploser <rire> la gueule. Bon, oui. C'est dans une ambiance rétro, mais pourtant le jeu est récent. Hein. C'est un jeu qui est disponible en téléchargement. Ouais. Euh, donc tu vous expliques un peu le français. Donc on bah, va bah, un beat le plastique. On avance dans le niveau et on explose les mecs là. Un peu. Euh, bah, les, les mecs euh, qui vous barrent la route euh, Donc niveau sc scénario Bah c'est bon, vous allez pas faire chercher hein, C'est juste vous êtes euh, Scott Pilgrim Donc le personnage que j'incarne exploser la gueule putain Et euh, vous devez, euh, on peut dire euh, Vaincre tous les euh, tous les anciens Tous les ex en fait De votre petite amie euh, C'est bizarre pour un jeu tiré de film De ne pas euh, avoir une histoire et... Ouais bon bah je pense que si l'histoire du film C'est ça aussi, ça doit pas être euh... <rire> Un film énorme. Je sais pas ça, faudrait voir, faudrait voir. J'ai ouais. pas vu le film. En fait. Donc ah, gameplay, Donc niveau gameplay, c'est un beat zémo, là, hein, on l'a vu. Euh, euh, ouais. Ah la subtilité ou pas La subtilité, vous avez des niveaux, par exemple, et en fonction des niveaux, vous pourrez faire des coups spéciaux, etc. En bas, comme ça, euh, rouler, choper le mec pour le massacrer. Euh. Ça joue et beaucoup sur les combinaisons de coups, en fait. Oui, voilà. Ah, ouais. même, ouais, je le je tomber, après je peux le frapper à terre, tout ça, ça se débloque en, bah, en, en, avec des niveaux. Quoi. Alors le problème qu'on a dans ce genre de jeu, souvent, c'est que c'est linéaire. Alors là, ça l'est ou... euh, Ça va, parce qu'il y a des niveaux qui cherchent à être, on peut dire, euh, innovant par exemple. Bon, je ne vais pas, pas vais pas tout dire, mais il euh, peut y avoir, souvent, bon, souvent il ouais, y, y a le boss, etc. à la fin. Il bon, y en a d'autres, il n'y a, y a pas, pas que du, euh, du gros tapage, il y a peut-être des niveaux bonus pour gagner de l'argent. Il y a des magasins aussi où on peut acheter des, euh, des, des trucs n'importe quoi pour, euh, pour augmenter sa force, ses caractéristiques, et pour pouvoir euh, bon, poser les gens plus facilement. Donc en fait les 7 et... petits amis c'est des 7 boss en fait. Voilà, et on peut dire que c'est un peu délirant du fait qu'ils ont tous des pouvoirs un peu bizarres, là c'est ninja. Euh... Ah oui c'est vrai qu'il y avait 7 petits amis il y a une fille. Oui il y a une fille, ça a choqué Antoine. <rire> là il, il s'en remet pas. Donc euh. Euh, Alors, donc c'est dans une ambiance assez rétro quand même. Ouais, le graphisme est très rétro. Moi, je trouve ça pas mal quand même. La musique aussi, elle est euh, rétro, un peu vibrate mais euh... ouais, enfin, ouais, répétitive la musique. Moi, en fait, je j'avais le jeu, j'avais pas été trop fan, mais bon toi, t'as aimé hein. Ouais, moi j'ai pas mal aimé, j'ai pas mal aimé. Je trouve. Donc euh, voilà, on peut prendre aussi des armes. là, parce que moi, je suis en train de, de l'enchaîner hein, à l'arme. Ah, il si donc... ouais, y a des parapluies, il y a des sabres, il y, y a plein de trucs. Il n'y a, a pas d'armes à feu. Il y a les battes de baseball, je peux prendre enfin, des cailloux, des boules de neige aussi. Je... Donc j'ai vu où il y a des niveaux. Donc si tu commences avec un personnage, ça fait pas hoper les autres en fait. Ouais, ouais, ouais. Les, les... vous prenez un personnage, vous peut jouer à 4, donc on verra ça plus tard. Mais euh, c'est vrai que vous pouvez, euh, les personnages que vous prenez, vous pouvez que les hoper. Là, mon Scott Green, je l'ai monté, j'ai hoqué avec lui, je l'ai monté au maximum. Euh, donc on va envoyer sur une partie donc en multijoueur comme tu disais tout Voilà. ok donc là, es, euh, donc là on voit la voiture de K2000 hein, on est sur une partie multijoueur voilà euh, pourquoi il y a une usine de K2000 qui fait 25 km de je sais pas c est, c est, ça doit être un, un, une référence pour un des développeurs ça doit être marrant à manier en ville <rire> Donc voilà c'est l'ex qu'on doit battre, c'est le garçon, c'est un clash quoi, garçon ouais. Donc là ouais. est dans un espèce de concert, c'est hein ça Ouais, voilà, un espèce de concert et on joue à deux et c'est Ilan qui joue avec moi, Ilan c'est bah, l'autre, euh, celui qui est plus balèze, avec la chenille. Euh. Il restera mieux, il va rester mieux. Voilà. Le fait qu'on peut dire doucement secondes de jouer à Lémy, il ne pourra rien faire. J'en <rire> <rire> profite <principe>, pas trop. <rire> euh donc euh, on parlait du graphisme tout à l'heure ouais euh, voilà donc ouais donc moi je suis pas très fan de l'ambiance 8 mais toi t'as as, l'air d'aimer je trouve ça pas mal je trouve ça original en fait surtout il n'y a, a pas trop de jeux qui se remettent euh, on voit aussi une grande récurrence des, euh, ouais, des ennemis des ennemis des ouais. smileys euh, oui euh. c'est vrai donc côté bon son alors ça donne quoi dans un lobby je en ayant en on s'attend à la bonne bande son euh... ouais, elle est pas mal, malgré qu'elle est un peu... Euh... Ouais non, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Il y avait une bande pour chaque niveau. Voilà, mais après c'est tout, quoi. Il y a la bande de la carte. Et euh, pour les bottes On est bien, ou... Ouais, c'est pas mal. Ça pourrait être mieux, hein, c'était pas comme du Zelda, etc., mais... Euh... C'est pas mal, quand même. Ouais. 8 euh... billes, etc. Et au voilà. niveau des bruitages euh... Les bruitages sont un peu bizarres. C'est entre, le... entre le rétro et euh... le réalisme, quoi. Ouais, ouais, ouais c'est de... Voilà. Voilà voilà voilà. Donc une petite précision de gameplay c'est que bon, vous voyez en dessus, il euh, y a mes vies, bien sûr, le 5, il y a ma vie avec le cœur et le truc, euh, le feu, c'est si on peut dire le pouvoir spécial. Donc j'appuie sur R1 et je fais une phase de tornade. Ah, voilà, euh, il a une feu. Voilà, et aussi cette barre peut vous servir quand vous êtes KO à, à vous relever en fait. Compte des points de cette barre vous, euh, bah, vous avez des points de vie. J'en ai vu que surtout du Gemol euh, qui se de... respecte, il va être plutôt marrant. Hein. Oui, il est, il est fun pour euh, marrant avec, avec ses potes. Ce euh, qui rend aussi un peu, il facilite le jeu quoi. Ouais, bien, un... Parce que vous c est c est êtes un... à 4 à taper sur le boss quoi, vous êtes tout seul et vous faites pas de la, la facile non plus. Il n'est pas, pas plus dur le boss euh, quand fait peu, mais... non, il prend la zone Non non il est pas plus grand. Du... Euh, donc euh, ton adjectif ouais. globale sur le jeu alors euh... Euh, il est pas mal euh, il, quand même, il, est, il est un peu court, quoi, il n'y a pas trop de niveaux par rapport à un bémol qui n'est pas, euh, pas, pas ensuite téléchargeable euh, comme PSN. Quoi. Je trouve il y a des trucs qui sont pas mal, comme, le, comme les niveaux qui te permettent euh, bah, euh, d'améliorer, d'avoir des, des coûts. L'argent aussi avec les magasins. Euh, le seul point noir, c'est ouais, un une, une durée de vie un peu courte, c'est ça. Tout le gros point noir quoi. Et donc sur ce, on va vous dire euh, salut. Allez, on vous dit salut